Alors aujourd'hui, nous allons parler de la presse professionnelle spécialisée, de la presse professionnelle tout simplement, puisqu'elle est par définition spécialisée, avec Anne De Haro, qui euh, qui est au Filpac CGT. Le Filpac, c'est ce qu'on appelle la Fédération du Livre. Et euh, Martine Rossard, qui est au bureau du SNJ, Syndicat National des Journalistes. Alors, pour introduire un petit peu le débat, je préciserai juste que la presse spécialisée, il y a deux grands secteurs de la presse spécialisée. Le, le terme spécialisé est un peu ambigu. Il y a la presse grand public spécialisée, qui est de loin la plus, la plus importante, en tout cas en, en rémunération. C'est assez bien connu. Les Français ne lisent pas beaucoup les journaux. Par contre, ils sont très friands de magazines. Et la presse magazine en France, la, son audience est la première du monde. Ça n'empêche pas que la presse magazine aussi, comme la presse quotidienne, connaît une certaine crise, moins par contre que la presse professionnelle dont nous allons parler maintenant. Alors, qui est celle qui commence Bon, moi je vais commencer sur la, sur la presse euh, professionnelle. Alors voilà, je vais donner une, une, une indication, je suis euh, syndicaliste, membre de la FIPAC, et je ne suis pas journaliste. Donc je, je le précise euh, d'emblée. Et euh, je entends très bien avec les journalistes, bien évidemment. Euh, sur la presse, euh, la, la, la presse professionnelle et la fédération qui euh, organise la presse euh, professionnelle en France. En fait, on a euh, assez peu de documents et de renseignements très précis, parce que c'est une fédération qui est d'une discrétion euh, renforcée et, et, et forcenée. C'est une fédération qui euh, communique peu euh, sur euh, son organisation euh, interne et euh, l'ampleur... Euh, de son champ d'intervention. Alors c'est une fédération qui organise euh, un certain nombre de syndicats professionnels. Hein. Donc on est une fédération avec, euh, hein, euh, avec, avec euh, 7 ou 8 syndicats professionnels. Euh, alors vous savez que la spécificité des syndicats patronaux, c'est que euh, la loi ne les oblige pas à avoir une forme spécifique. C'est-à-dire que ça peut être peuvent avoir la forme d'un syndicat, mais ils peuvent aussi avoir la simple forme d'une association. Donc les syndicats patronaux ne sont pas tenus, comme les, syndicats, comme les organisations syndicales de salariés, d'avoir une forme particulière de syndicat. La représentativité patronale n'est pas non plus soumise aux mêmes conditions et aux mêmes exigences que celles qui sont appliquées aux organisations syndicales de salariés. Donc là, avec la fédération, euh, avec la FNPS, on a euh, un certain nombre de syndicats. Alors on a le syndicat de la presse sociale, le syndicat de la presse professionnelle, stricto sensu, le syndicat de la presse magazine et spécialisée, le syndicat de la presse de l'édition des professions de santé, le syndicat de la presse économique, juridique et politique, le syndicat de la presse culturelle et scientifique et le syndicat de la presse agricole et rurale. Bon, grosso modo, la presse professionnelle, euh, ce sont toutes les, toutes les publications, et c'est un secteur qui se définit surtout par son lectorat, euh, toutes les publications qui sont faites pour les professionnels. Donc toutes les professions, et alors ça peut se décliner, on vous a amené des titres. Euh, dans notre groupe, par exemple, nous avons un titre sur euh, les. Enfin, il existe en, il y a encore peu de temps un titre sur la carrosserie. Donc, on avait un magazine sur la carrosserie. Donc, vous pouvez avoir des titres comme ça. Et donc, il y a une multiplicité de titres, puisque toute profession, tout secteur d'activité peut donner lieu à une ou plusieurs publications. Donc, c'est évidemment un champ très, très vaste. Et donc, moi, j'ai été très étonnée, parce que quand on regarde justement le site de la FNPS, ce que la FNPS nous dit, de façon certaine, c'est qu'elle représente... 542 entreprises et elle nous dit que ça correspond à euh, 1622 euh, publications à mon avis il y a beaucoup plus de publications euh, qui relèvent de la presse euh, professionnelle mais peut-être que ce que nous dit la FNPS c'est que si elle recense euh, l'exhaustivité des des euh, qui relève de la presse professionnelle, peut-être qu'elles n'en représentent, c'est-à-dire que ne sont adhérents à la FNPS que 542 entreprises qui correspondent stricto sensu à des adhérents à ces syndicats. Voilà. Donc moi, j'étais d'abord étonnée de cette indication à savoir que la FNPS représentait 542 entreprises correspondant à 1622 publications. Et je le dis d'autant plus que dans la structure euh, de la FNPS le groupe Volters France, qui est un groupe de presse spécialisée euh, vend, euh, alors s'il y a 40 publications répertoriées qui sont des titres de presse relève de la réglementation euh, de la presse beaucoup plus puisqu'on a euh, 1500 produits en tout parce que relève de la réglementation euh, du régime de la presse, tous les ouvrages juridiques qui sont assortis d'un feuillet mensuel de mise à jour. Donc vous avez beaucoup plus, donc on en a déjà, on a 1500 produits chez Wolters Kluver, certainement une quarantaine de titres au sens de publications de presse, magazine, comme on a l'habitude d'en trouver, mais à côté de ça, vous avez... Euh, plus de 1000 produits qui relèvent de la réglementation de presse et qui sont tout simplement des ouvrages, des gros ouvrages basiques avec des mises à jour mensuelles et qui sont enregistrés comme des publications, comme des titres de presse et comme euh, relevant de la presse professionnelle. Donc c'est une fédération euh, où il est d'emblée déjà un petit peu difficile de comprendre euh, très exactement euh, Quel est euh, précisément son nombre d'adhérents et le, le champ qu'elle pourrait, euh, qu pourrait euh, couvrir ou qu'elle représente exactement. Euh, elle annonce aussi entre, alors assez curieusement dans les documents que la FNPS produit sur son site, on oscille entre euh, 16 000 salariés et 9 500 euh, salariés. Aux dernières nouvelles, les derniers éléments que nous avions euh, pu avoir, en négociation, on nous annonçait 15 000 salariés avec une représentation qui correspondait à une répartition avec 66 de femmes qui étaient employées dans la presse professionnelle. Au-delà alors la structure de la presse, c'est de la presse qui, où on a uniquement des entreprises avec des journalistes, des cadres, des techniciens, des employés. Bien entendu, comme dans toute la presse, il n'y a pas euh, d'imprimerie, sauf peut-être pour un groupe qui est Nexis, Lexis, euh, qui est pardon, non pas Nexis, Lexis, mais qui est -Zivir, qui est répertorié sur le site de la FNPS comme faisant partie du secteur de la presse professionnelle et qui est la seule entreprise à notre connaissance dans ce secteur-là à toujours disposer d'une imprimerie qui euh, se trouve euh, à côté de à côté de tout. Mais comme dans toute la presse, les entreprises, les imprimeries sont externalisées, sont autonomes et ne font pas partie des entreprises de presse professionnelle. Euh, sur, euh, alors, moi je disais une fédération assez discrète parce que, L'activité euh, de négociation et de régulation sociale ne semble pas être la principale, le principal objectif de cette euh, organisation patronale. Alors, Je vais donner un exemple. Alors, la discrétion ça a parfois des vertus, parce que pour bien connaître le syndicat euh, national de l'écrit et euh, euh, l'organisation patronale de l'édition, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on a mis en place les 35 heures... Euh, l'édition avait été un des secteurs, s'il hein, y avait sept secteurs en France qui avaient dénoncé la convention collective nationale, enfin leur convention collective nationale, l'édition en faisait partie. Euh, la FNPS n'a absolument pas ce genre de comportement, c'est-à-dire que la FNPS est une fédération qui a en quelque sorte, alors je, ce que je dis, euh, c'est juste un constat que je fais, et je ne dis pas que c'est un. C'est un souhait, c'est quelque chose qui nous, qui, qui, qui nous satisfait, mais c'est une fédération qui, grosso modo, invite les organisations syndicales, deux fois par an, à des négociations salariales, augmente régulièrement les salaires, euh, les salaires minima généralement à peu près du montant de l'inflation, généralement deux fois, c'est-à-dire qu'on les voit une première fois, ils nous donnent... Euh, un 4, un 5, un 6% d'augmentation, et puis ils nous invitent, à une, ils acceptent assez facilement une clause de revoyure euh, au mois d'octobre ou au mois de novembre, et on complète un petit peu pour rattraper l'inflation. Et en échange, ce qu'attend la FNPS, c'est que les organisations syndicales ne soient pas trop revendicatives, ne soient pas exigeantes, et par exemple, n'exigent pas d'avoir une convention collective étendue. Et qu'on se satisfasse des deux conventions collectives, celle des cadres et des assimilés et celle des employés, euh, qui restent des conventions collectives non étendues. Conventions collectives non étendues, ça veut dire des conventions collectives qui euh, se à, euh, qui s'appliquent uniquement aux signataires, c'est-à-dire aux adhérents de la FNPS adhérents dont nous ne connaissons pas d'ailleurs euh, précisément euh, la liste, puisque sur le site, si on nous donne un chiffre, on ne nous donne pas évidemment la liste. Ça, ça, ça, ça reste secret. Donc, une, une fédération qui reste euh, très discrète, y compris dans les documents qu'elle nous donne, puisque euh, moi, la dernière fois que j'ai eu un rapport de branche, c'était euh, il y a quatre ans, mais nous sommes tous conviés euh, demain, 9 octobre, à des négociations euh, à la FNPS. Donc peut-être allons-nous avoir la surprise de découvrir euh, que, un nouveau rapport de branche. Mais par rapport à l'obligation annuelle de remettre un rapport de branche qui contient un certain nombre d'indicateurs, notamment des indicateurs sociaux, la FNPS euh, a un peu tendance à euh, comment dire, rendre triennale ou quinquennale cette obligation annuelle. La Fédération nationale de la presse spécialisée, spécialisée, spécialisé, pardon. Oui, spécialisée. Alors là, une des fonctions, euh, comment, euh, une des utilités de la presse spécialisée, c'est que elle a un petit peu un côté fédérateur des secteurs professionnels. À tel point que des fois, ça, ça, alors ça, ça, ça rejoue, y compris dans la structure économique des périodiques. Je vais m'expliquer. Euh, nous, il arrive que la forme d'organisation en régie euh, se développe. Alors on avait, je vais vous donner un exemple, on avait la Fédération des Carrossiers qui avait besoin d'une euh, publication concernant la carrosserie. Et donc elle avait passé un système de régie avec euh, notre entreprise. Et donc notre entreprise éditeur et euh, maison de presse. Faisait, réalisait la revue et la Fédération de la carrosserie se chargeait de nous donner et de vendre le. le de, de, de, de, de gérer les abonnements et de, de permettre les abonnements à tous les adhérents de, euh, du secteur de ou tous les professionnels du secteur de la carrosserie. Donc on arrive à des situations où il. Peut arriver, c'est tellement, euh, les relations sont tellement euh, comment, intimes, qu'on peut arriver d'avoir des relations entre un secteur professionnel qui a besoin d'une euh, publication pour se donner sa cohérence, pour se donner son entre-soi, pour se donner ses repères. Et il arrive que nous ayons, euh, y compris ce type de montage où on fonctionne en régie, les uns importants, les abonnements les abonnés et euh, la maison de presse apportant le savoir-faire qui est de fabriquer euh, avec ses journalistes une publication. Euh, L'autre aspect important de ce secteur et ce qui fait son intérêt économique et sa solidité économique, c'est que contrairement à la presse quotidienne nationale ou à d'autres formes de presse, euh, l'essentiel euh, des recettes proviennent des abonnements. C'est-à-dire que 95% des recettes de la presse spécialisée ou de la presse professionnelle, ce sont des abonnements, et ça pour une entreprise, c'est une solidité économique euh, absolue. Vous n'avez pas à vendre tous les matins votre publication. Alors le problème, c'est que cette solidité économique euh, rend la, le secteur de la presse professionnelle euh, assez attractive pour tout un tas d'investisseurs qui euh, sont friands de débitats euh, élevés, de marges bénéficiaires élevées et de solidité économique. Et donc on commence à... Alors je, je, je vais passer la parole à, à Martine, et je vais m'arrêter là-dessus, mais le secteur de la presse spécialisée ou de la presse professionnelle commence à attirer les investisseurs et les, euh, comment, les fonds d'investissement qui jusqu'à présent nous laissait un petit peu, euh, un petit peu, euh, tranquille. Euh, voilà, moi bon, je vais m'arrêter là. Oh, tu peux en dire un peu plus sur euh, Walters France et les investisseurs euh, et notre euh, non tu veux, tu en mmh. bah, non, on peut en parler plus tard. Je peux parler de alors, moi, je vais revenir un peu sur les, les négociations. Euh, euh, moi, je, je participe aux négociations salariales avec la Fédération nationale de la presse spécialisée depuis deux, deux ou trois ans. Et comme le dit Anne, on n'a pas de, de données. Et je pense qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus exigeant vis-à-vis de, de, de nos interlocuteurs patronaux pour euh, avoir des informations et ne pas négocier un peu comme ça dans le, dans le brouillard de la réalité des choses. Euh, on pourrait penser que les, les journalistes, bon, c'est quand même un travail qualifié et que les, les, les barèmes de salaire sont euh, acceptables. Euh, vous serez peut-être surpris de savoir euh, quels sont les minima salariaux des, des journalistes dans cette branche. Euh, un journaliste débutant, bon, ce qu'on appelle stagiaire, parce que pendant deux, un an ou deux ans, par rapport à la carte professionnelle... Euh, on dit stagiaires, mais ce sont des vrais professionnels, euh, ayant fait ou non une école, et qui travaillent. Hein, ce n'est pas du tout des stages. Eh bien, le salaire minimum, aujourd'hui, c'est euh, 1435 euros. Bon, C'est-à-dire qu'on est à peine au-dessus du, du SMIC de quelques euros. Brut. Oui, oui, brut, brut. Et le, le rédacteur en chef, c'est 2514. Bon, c et le directeur de rédaction aussi. Bon, c'est... C'est minable. Bon, alors, heureusement, dans beaucoup d'entreprises de, de presse spécialisées, les, les salaires sont au-dessus de, de ces barèmes minimaux, mais c'est quand même un affichage terrible. Bon, et euh, en intersyndicale, l'année dernière, on a... Non, enfin, c'était peut-être une demande du SNJ. On a demandé de revaloriser au moins le bas de la grille. Mais on n'a pas, pas obtenu satisfaction. C'est-à-dire que, euh, bon, les indices 90-95, qu'on aurait voulu passer à l'indice 100, et ce que réfère royalement un salaire de 1474 euros, on ne l'a pas obtenu. Euh, et ce n'est pas pour autant la forme de presse la pire. Euh, dans la presse magazine, euh, il y a des barèmes qui démarrent en dessous du SMIC. Alors ce n'est pas exceptionnel, il n'y a pas que dans la presse que ça existe. Mais enfin, on est quand même dans des métiers un peu qualifiés. Et penser que des gens qui débutent dans la profession, l'affichage c'est en dessous du SMIC, c'est quand même lamentable. Bien sûr, ils ont au minimum le SMIC, mais ça veut dire que ça écrase toute la hiérarchie des salaires dans, dans, de, dans cette forme de presse, et que, que finalement, même quand il y a des augmentations, je veux dire, ça, la répercussion est assez faible. Bon. Donc, euh, Juste, quelle est la qualification qui est demandée à la euh, journaliste C'est une qualification plutôt dans le secteur professionnel ou plutôt dans le journaliste Alors, oui. on le, globalement, dans la, dans la presse, il y a à peu près que... 20% des journalistes qui ont fait une école. Bon, c'est une profession très ouverte, et c'est plutôt positif, mais on peut penser que dans la presse professionnelle, euh, la presse spécialisée, euh, ben voilà, on est soi-même un rédacteur spécialisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser du jour au long. Alors, tout le monde débute, hein, mais... Je veux dire, pour écrire sur le secteur des transports ou sur la santé, bon, il faut déjà euh, s'être un peu spécialisé pour avoir des interlocuteurs, pour avoir, euh, savoir de quoi on parle. Bon. Donc, le, ça peut être des journalistes professionnels, mais il y a aussi toute une partie de la, des rédacteurs ou des qui sont des personnes qui sont issues du secteur. C'est-à-dire que, par exemple, dans, chez Volters France, où nous travaillons toutes les deux... Il y, a tout un, il y a plusieurs publications qui sont santé. Bon. Et on voit des médecins, des infirmiers, des, des pharmaciens qui, qui prennent la plume bon. et qui ont toute la, euh, ont toute la technicité, enfin, toute la connaissance de, du secteur qui, qui peut être intéressante. Bon. Par contre, ils ne sont pas forcément journalistes, ils n'ont pas forcément le même euh, rapport par rapport aux sources d'information, par rapport à, aux annonceurs, etc. Bon. Donc, je, en ce qui concerne cette... Voilà, ce que je voulais vous faire sentir, c'est que dans la presse spécialisée, mais comme dans d'autres formes de presse, euh, pff, les, les, salaires sont, euh, les salaires minimaux sont très bas. Quoi, en fait, et qu'on a beaucoup de mal à les faire augmenter, comme disait Anne, on arrive à plus ou moins compenser l'inflation, mais on va globalement pas, pas au-delà. Et ce n'est pas la forme de presse la pire. Que la, la FNPS, on négocie. Dans la presse magazine, qui est pourtant une presse où la, la plupart des titres sont riches, c'est les 7 jours, les, euh, les L, etc. Il n'y a même pas de négociation annuelle. Enfin, je veux dire, la négociation n'aboutit à rien, en général. Bon. Et un autre aspect de, de la négociation salariale, bon, euh, vous savez, dans, cette prof... dans la profession de journaliste, il y a à peu près euh, 20% des journalistes qui sont rémunérés à la pige, c'est-à-dire à la tâche. Et je suis moi-même journaliste pigiste. Bon. Eh bien, nous essayons d'obtenir des barèmes de pige dans toutes les formes de presse. Et à la FNPS, on a fait en intersyndicale, c'est-à-dire qu'on a un, fait un vrai boulot de réflexion et de proposition commune euh, et, on a, euh, et de quelque chose d'assez raisonnable, et on n'a pas obtenu gain de cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est toujours sans barème euh, minimum. Bon. Et euh, bon, la plupart des publications pour lesquelles je, je travaille, moi je suis payé entre 70 et 100 euros le feuillet. Ce n'est pas royal, mais c'est correct. Mais il n'est pas... Rien n'interdit à une publication spécialisée aujourd'hui de proposer à quelqu'un d'être payé 30 euros le feuillet, ce qui est une aberration. Parce que le, le travail, euh, je veux dire, on ne peut pas pondre de la copie comme ça, plusieurs feuillets par jour. Donc si on est payé à 30 euros le feuillet, je veux dire, pour arriver à avoir bah, ne serait-ce que 100 euros par jour en brut, hein, je parle toujours en brut, il ben, faudrait déjà en faire plus que trois feuillets, ce qui n'est pas matériellement possible. Bon, C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, même dans la presse spécialisée, des euh, journalistes qui, pigistes qui, euh, qui, ne gagnent, qui ne gagnent pas leur vie, quoi, qui, sont, euh, qui sont appelés éventuellement à, travailler, à compléter par d'autres, euh, un autre métier. Où, bon, moi, pas, pas plus tard qu'hier, j'étais en relation avec une, une consoeur qui est spécialisée dans la gastronomie et le, et le vin. Je veux dire... Elle vit pas de, de, de son boulot. Alors, je veux dire, elle a des brèves payées à 12 euros le feuillet. Euh, 12 euros. Bon, une brève, c'est moins d'un feuillet, c'est pas grand-chose, mais n'empêche qu'il faut avoir trouvé l'information. Elle me dit, ah ben, je vais sur des sites étrangers, comme je parle bien l'anglais, l'espagnol, j'arrive à faire... Bon, alors j'arrive des fois à faire 5 euh, brèves dans la journée. Alors, 5 brèves à 12 euros... Ça fait 60 euros au bout de la journée. C'est lamentable. Enfin, bon, voilà. enfin Je ne suis pas là pour pleurnicher sur notre sort, mais il faut quand même avoir cet éclairage aussi que les journalistes, on pourrait penser que c'est un peu des nantis. C'est rarement le cas. Voilà. Alors, il y a quelques grandes figures à la télévision ou à la radio qui sont bien payés ou même dans les quotidiens euh, nationaux. Mais en tout cas, euh, dans la presse en général, ce n'est pas un métier dans lequel on est bien payé. Dans la presse spécialisée en particulier, on, on, en, est, on en est là d'avoir ce type de, de, de salaire, euh, que ce soit débutant rédacteur en chef, le, les barèmes sont extrêmement bas. On peut mettre ça en de la rentabilité de cette presse. Oui, ça. alors c'est d'autant plus euh, ralent quand on est dans, de, dans des publications qui gagnent de l'argent. Moi je veux bien que le, le petit canard euh, machin qui est tenu à bout de bras, alors on nous parle souvent de la, la presse agricole euh, locale, euh, qui a très peu d'abonnés, qui vivote, voilà, qui, qui, qui bon, c'est possible. Mais, je veux dire, euh, nous, on travaille dans un... Enfin, fait, on a mis ici un certain nombre de publications. Alors, elle, je ne vais pas dire qu'elles gagnent toutes de l'argent, mais, je veux dire, le, notre groupe gagne de l'argent. Donc, euh, euh, être comme ça... Alors, heureusement, il hein, n'y a pas de, de, de salaire à ce, ce niveau-là, hein, chez, chez nous. Et le barème... il y a un barème de pige qui est quand même... Qui n'est pas, pas très bon, mais il existe, quoi. En tout cas, au niveau social, c'est pas, pas satisfaisant, quoi. C'est le... Sinon, alors, par contre, on est dans une. La, la presse spécialisée est l'une des formes de presse qui bénéficie des aides à la presse. Et moi, quand j'ai vu. Parce que le, le comité d'entreprise, dans toutes les entreprises de plus de 300 salariés, on nous remet un rapport annuel d'ensemble dans lequel il y a un certain nombre de données. Et il y a maintenant une obligation pour les entreprises qui bénéficient d'aides publiques de le faire savoir leur CE. Et donc, moi, là, j'ai eu la surprise de voir que. WKF recevait 4 millions d'aides publiques dont 2,7 <rire> millions d'aides à la distribution enfin à l'affranchissement la, postal 0,8 en temps d'exonération de la taxe professionnelle si je ne me trompe pas et euh, 600 000 près de 600 000 d'allègements de, de cotisations sociales moi je dois dire que ça me fait mal au cœur. Hein. c'est à dire que on ah. savoir que euh, c'est le 4 éditeur mondial <rire> quelque chose voilà. Donc, euh, ça, ça me choque, ça me choque que cette entreprise, je, moi, je suis pas contre l'aide à la presse, mais enfin, ça me choque qu'une entreprise comme celle-ci re reçoive 4 millions d'euros. De, Et du coup, je me suis un peu intéressée aux aides à la presse, donc je vous fais un petit topo qui n'est pas spécifiquement sur la, la, sur la presse professionnelle. Mais voilà, il faut savoir que les, les aides à la presse, c'est quand même un, en gros 1,2 milliard d'euros par an. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est énorme. Et moi, je pensais naïvement, avant de lire le rapport, euh, donc c'est Michel Fransex qui est un député socialiste de l'Oise, qui a fait un, un rapport sur les aides à la presse récemment, euh, je pensais que ça concernait surtout la, la, la presse qui concourt au pluralisme. Une grande erreur, parce que ça arrose tout le monde, et euh, ça bénéficie en fait en grande masse, avant tout à la, messe, à la presse magazine. Et on s'aperçoit comme ça que Télé 7 jours, par exemple, bénéficie d'une aide de... C'est bien ça, 7,3 millions d'euros, euh, <rire> via les tarifs postaux. Bon, c est, c est, moi, je, il me semble qu'on n'a pas à aider vraiment ce genre de presse qui euh, regorge de publicité. Pardon, euh, Pardon. Sur, sur la base de quoi, justement, euh, c est, c est, euh, ce milliard euh, d'aides à la presse, est réparti Alors, il y a une petite partie des aides à la presse qui, ré, qui justement, va vers la, vers la presse, on va dire, d'opinion, ou la presse politique, la, la, euh, la presse qui concourt à la démocratie et au pluralisme. Mais c'est une toute petite partie. Que la question, partie fonction de quoi... Alors, cette partie de l'aide, elle est effectivement distribuée uniquement aux publications qui ont peu de publicité. C'est comme ça que euh, la Croix, l'Humanité, euh, bénéficient de, de, de cette aide. Mais ce, la majorité de l'aide, c'est en fait... L'aide, euh, c'est... La, comment dire, l'affranchissement postal qui est très très largement subventionné. Et c'est pour ça que... Et du coup plus on a un gros tirage et plus on, est, on en bénéficie. C'est comme ça que Télé 7 jours, qui est sans doute le plus gros tirage qui existe en France, en bénéficie, alors que c'est plein de publicité et on ne peut pas dire que ça concourt beaucoup au pluralisme Télé 7 jours. C'est voilà, bien, c'est un gros tirage, il y a beaucoup de gens qui, euh, il y a beaucoup de lecteurs parce qu'il euh, y a les programmes de télé, mais enfin, bon. ce n'est pas ce genre de presse qui me semble prioritaire d'aider. Bon. Donc c'est en, en grosse masse, c'est avant tout la presse magazine qui en bénéficie, la presse quotidienne régionale, ensuite la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne départementale, mais aussi des les, euh, les titres d'information générale ou les news magazines style Le Point, L'Express, etc. Et aussi la presse professionnelle, bon, qui a quand même bénéficié... Euh, je... Alors, les chiffres que donne le... Malheureusement, le, le rapporteur, certains chiffres datent de 2008. Je ne sais pas s'il n'a pas pu avoir les, les chiffres plus récents. En tout cas, c'était 93 millions en 2008. On peut penser qu'aujourd'hui, c'est plus de 100 millions. Donc, ce n'est pas négligeable quand même hein, euh, pour la presse professionnelle. Lui, euh, enfin, le rapporteur, il n'est pas du tout satisfait de la façon dont c'est distribué. Euh, il aimerait qu'il y ait une réforme de, de ses aides à la presse et que ça... Que ça, ça, dit, ça bénéficie un peu plus à la presse d'information et un peu moins à la presse récréative. Alors on va, voilà, vous voyez un peu ce qu'on peut mettre dans la presse récréative. C'est effectivement les programmes télé, mais aussi tout, tout plein de choses qui sont, voilà, qui ont leur lectorat, mais qui ne sont pas des, forcément. À la presse scientifique, la presse scientifique ben je pense qu'elle fait partie de la presse professionnelle ou la presse spécialisée qui peut. Assez Alors après, moi, je, je sais euh, titre par titre, je ne sais pas. Donc, qui sont, comment les gens sont classés Maintenant, comme je disais, la, la principale aide, c'est l'aide à la diffusion par la poste. Et ce genre de publication scientifique, à mon avis, c'est des tirages quand même assez modestes. Donc peut-être ils il bénéficient, mais à hauteur de leur, de leur diffusion. Donc ça ne va, va pas très loin. Quoi. Le, alors Michel Français, c'est aussi assez critique par rapport... Au, au peu au montant très euh, modeste qui est consacré pour la presse euh, en ligne, c'est à dire ces 20 millions d'euros. De, ils jugent que c'est insuffisant et que ça surtout servi à financer le, le, le déplacement des, des journalistes papier, publication papier vers euh, vers le web et pas vraiment à des investissements euh, et. La, la presse, la Fédération nationale de la presse spécialisée, donc, donc la presse spécialisée dont on parle, a elle-même bénéficié d'une partie de, de cette aide puisqu'elle a, alors les, les derniers chiffres que j'ai vus moi sur, la, sur le site de la FNPS, c'est qu'elle elle regroupe 542 entreprises de presse, 1324 publications imprimées, mais aussi 298 services de presse en ligne. Bon, alors nous effectivement, on est rien que chez, enfin on peut se dire qu'il y en a sans doute beaucoup plus. Euh, mais euh, qui sont adhérents, euh, qui sont représentés à la FNPS parce que l'entreprise le, est adhérente, il y en a euh, ce, ce chiffre-là. Ah, ces 298 entreprises, elles sont toutes adossées à un support ou Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, mais là, je, je parlais... Attends, il y a beaucoup plus que ça, hein, de services de... de, service de... Je vais mettre... Oui, vas-y. Oui, sur le, euh, ce qui est étonnant là, c'est que la FNPS vient d'officialiser euh, un, un accord un, un ou accord, un lien avec euh, le syndicat de la presse en ligne, le SPIN. Et alors, si la, la FNPS n'est pas ultra active en matière de, de dialogue social, en revanche, ce qui mobilise énormément leur énergie, c'est la recherche. Euh, des aides, que ce soit des aides indirectes ou des aides directes. Et dans le cadre de ce qu'on est convenu d'appeler dans, dans les dans les DRH euh, les, les, chez les DAF des grands groupes euh, de presse spécialisés, ce qu'il est convenu euh, euh, euh, d'appeler la révolution numérique, euh, bien entendu, une des principales activités des employeurs, qu'ils soient grands ou petits, c'est d'aller chercher des aides pour financer le passage au numérique. Et donc là, et là manifestement, euh, la presse spécialisée vient d'officialiser une relation avec le SPIL. Et je suppose qu'ils se regroupent et ils le disent de façon à s'adresser au pouvoir public pour bénéficier d'aides directes pour assurer et financer euh, cette mutation. Alors, ça, ça participe de tout le mouvement où on a des entreprises privées qui se réclament du privé mais qui bénéficient euh, de fonds publics, pas forcément contrôlés, euh, et qui bénéficient d'aides de l'État sous différentes formes. Et, bon, et donc ça, c'est assez étonnant, parce que le discours ambiant en en général des employeurs, c'est euh, bon, de baisser ce qu'ils appellent les charges sociales, en fait les cotisations sociales, en fait, baisser le coût du travail et le salaire socialisé. En revanche, socialiser les investissements et socialiser les frais de fonctionnement normaux de la presse, c'est quelque chose qui leur paraît euh, devoir euh, motiver toute leur, euh, toute leur activité. Et, ça, ils le, et là, ils le font très bien, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Oui. Euh... Ben alors, cela dit, ça, avec des dérives, enfin, ou des choses un peu surprenantes, cest par exemple, dans des, dans des quotidiens de province, euh, sur ces fonds d'aide... Euh, on équipe les journalistes de, de smartphones, et euh, sans aucune formation, sans aucun aménagement de poste, euh, on leur dit, ben bah alors, un matin, quand vous allez à une conférence de presse, vous allez bien faire quelques photos. Enfin bon, il y a une méconnaissance de, de, de, de, de, des différentes, euh, comment dire, des différentes euh, fonctions. Euh, je veux dire, on est photographe, on est rédacteur. Alors, rien n'interdit à un rédacteur de faire une photo. Mais si c'est au détriment de son travail de rédacteur, c'est un peu dommage. Et puis, il y a quand même des photographes qui savent faire des, des photos... Euh, avec du matériel de qualité. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec des smartphones C'est quand même, c'est rapide, c'est pas assez léger, mais enfin, ça, ça n'est pas l'idéal. Enfin, ça participe aussi de l'idée de, de, dans un, un certain nombre de nos entrepreneurs, que de, de nos employeurs, je veux dire, que les journalistes sont des, sont des hommes orchestres qui peuvent à la fois travailler sur le papier, sur le, sur Internet, faire des photos, une vidéo. Bon, voilà. C'est pas essence forcément, leur rassurer les les conditions de travail, la formation, la rémunération qui devraient aller avec. Bon, voilà. Alors, puisque j'étais dans les aides à la presse, je voulais dire aussi qu'un gros morceau, c'est le taux réduit à 2,1%, euh, qui bénéficie à tous les titres de la presse payante inscrits à la Commission paritaire des publications et agences de presse, quel que soit leur contenu. Et euh, le rapporteur, euh, lui, considère qu'il faudrait réserver ce, ce type d'aide à, à la presse citoyenne ou à la presse de, de qualité, euh, et pour lui, la qualité, ça passerait... Enfin, il voit des, quand même pas mal d'éléments négatifs euh, qui ne vont pas du tout dans le sens de la qualité. Et notamment, le, ben la, la précarisation et la popularisation des journalistes. Je vous parlais tout à l'heure des, des salaires. qui hein, ne sont quand même pas très brillants. Euh, enfin, du moins, les minima ne sont pas brillants. Et puis aussi, la précarisation, euh, c'est assez effrayant hein, dans, dans notre profession. Euh, on, a, on peut avoir un contrôle, puisqu'il y a des... Chaque année, les journalistes doivent renouveler leurs demandes de, de, de cartes professionnelles. Et surtout, là, il y a les premières demandes. Et on s'est aperçu cette année, que, enfin, pour 2011, plus de la moitié des premières demandes de cartes étaient faites par des journalistes soit en CDD, soit à la pige. C'est-à-dire que les journalistes en CDI, les enfin, primo-demandeurs, sont... Ce n'est qu'une minorité qui est en contrat à durée indéterminée. Euh, euh, voilà, le contrat un peu, je vais dire, euh, normal, confortable, etc. Bon. Les autres, et bon, et l'audiovisuel abuse et surabuse des, des CDD, et euh, la presse écrite, et notamment la presse spécialisée, abuse de la, de la pige. Bon, on, dans, no, dans notre entreprise, où il y a le nombre de journalistes permanents, ça doit être 200... 250, il y a en gros 400 journalistes pigistes qui travaillent chaque année. Et euh, si on les met en équivalent en plein, c'est euh, entre 120 et 150. Bon, alors, on veut bien que les, euh, les entreprises aient une souplesse. Euh, il y a des journalistes qui préfèrent travailler à la piche, c'est mon cas. Mais je veux dire, là, il y a un abus. C'est-à-dire qu'on a des rédactions de plus en plus squelettiques, euh, enfin, des ré rédactions permanentes, euh, et de plus en plus de, de gens qui gravitent autour et auxquels on ne reconnaît pas toujours leurs droits. Donc, euh, moi, j'ai trouvé très intéressant que ce rapporteur euh, s'intéresse à la... Voilà, mentionne la paupérisation et la précarisation de, de la profession. Oui, sur, le, sur les, les faibles salaires des, des journalistes, on s'est aperçu dans notre groupe... Alors, Wolters-Kluver France appartient au groupe wolters qui est le troisième ou quatrième groupe mondial de très spécialisé... Le, le, le, on a, euh, on a euh, un taux de marge au niveau mondial à 22% et 3,4 milliards euh, d'euros de bénéfices hein, cette année en France, en France nous avions une marge qui était de l'ordre de 12%, 12 ou 13% j'ai un petit trou de mémoire enfin 12 ou 13% euh, en euh, 2010 euh, et on est, en, on, on est en train de baisser, mais on a un, un EBITDA de 7,8%, euh, malgré une érosion des portefeuilles et tout un tas, tas de difficultés. De temps, un, un taux de marge, pardon, un taux de marge. Euh, je vais simplifier parce que je crois que je ne suis pas capable d'expliquer exactement ce qu'est un EBITDA, parce qu'il y a l'EBITDA et l'EBIDDA, ce sont mmh. deux notions euh, un mmh. peu différentes, et je ne les maîtrise pas complètement. Donc un taux de marge de 7,8% qui ferait rêver euh, n'importe quel propriétaire de journal, n'importe quel euh, comité d'entreprise. Enfin, si on va dire ça euh, dans euh, la presse quotidienne nationale, il serait ravi d'avoir un, un tel taux. Donc euh, dans ce groupe euh, qui réussit économique, d'un point de vue économique, qui réussit très bien, pourquoi avoir des salaires si bas C'est vrai finalement, pourquoi mal payer les gens parce que mal payer les gens, d'abord, les primes d'ancienneté qui sont versées aux journalistes sont calculées sur les minima. Euh, donc c'est pas mal, finalement, d'avoir des minima qui sont faibles. Et ça, c'est une constante pratiquement dans toutes les conventions collectives. Très souvent, les primes d'ancienneté sont calculées sur les minima, les minima. Donc, finalement, avoir des minima euh, très bas, c'est relativement intéressant. Deuxièmement, là où il y a un intérêt, c'est que il y a euh, un système d'exonération des cotisations sociales pour les journalistes, donc il y a des abattements de cotisations sociales qui sont d'environ 30% cotisations sociales patronales et cotisations sociales salariales. Mais ne, notre groupe s'est aperçu qu'il pouvait cumuler ces exonérations de cotisations sociales avec les fameuses euh, euh, abattements Fillon, mmh. qui concernent les salaires jusqu'à 1,6 mic. Donc, dans notre entreprise avoir des journalistes, donc des personnes qualifiées disponibles et flexibles et peu payées ça permet de faire baisser le coût du travail et, euh, et finalement d'augmenter la rentabilité de chaque titre donc voilà un système absolument merveilleux où nous avons des gens, des personnels euh, qualifiés qui savent écrire, qui savent produire de l'information qualifiée et qu'on fait travailler quand on en a besoin, et euh, qu'on paye très très peu. Et donc, euh, ce système-là fonctionne euh, à merveille, et dans notre groupe, c'est pour ça qu'on emploie euh, 400, euh, 400 pigistes. Alors, je précise que pour les exonérations de cotisations sociales, alors, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, et par exemple, quand un, un universitaire ou un fonctionnaire fait une, une, une pige, euh, comment lui n'a pas le droit d'avoir d'exonération de cotisation sociale, il sera payé comme pigiste, ça comptera pour sa retraite, etc., mais pas d'exonération. En revanche, les, tous les salariés journalistes pigistes, eux, vont avoir... Euh, enfin, peuvent le refuser, hein, mais les entreprises mettent en place des systèmes euh, très complexes où tous les ans, ils doivent demander aux journalistes s'ils veulent ou non avoir ces abattements de cotisations sociales. Très régulièrement, les employeurs oublient de demander aux journalistes s'ils le veulent ou non, et donc ils appliquent euh, l'abattement de cotisations sociales. Ça a quand même des effets parce qu'au moment où on est en pleine crise, tout le monde compte ses sous. Et si j'ai bien compris, tout le monde est en train de compter, on compte les budgets partout. Et si on regarde les budgets de la sécurité sociale, il y a quand même un petit problème, c'est que c'est moins de cotisations euh, pour la sécurité sociale et donc c'est forcément compensé. Donc c'est compensé par euh, la, collectivité. la collectivité, donc les cotisations euh, des autres salariés. Et puis là où ça peut poser un problème, c'est qu'on arrive en bout de course avec des, des journalistes pigistes qui peuvent se retrouver avec des retraites très très faibles, parce que là, il n'y a pas forcément de compensation. Donc il faut faire très attention, parce qu'on euh, on se retrouve avec des salariés qui ont toujours exercé des professions qualifiées, qui peuvent se retrouver avec des retraites très très faibles, et donc en dessous, euh, en dessous de 900 euros. Donc des personnes qui peuvent se retrouver à, en situation de pauvreté une fois qu'ils qu prennent leur retraite. En attendant, l'utilisation de cette main-d'œuvre très qualifiée permet de substantiels profits pour les éditeurs et pour les maisons de presse. Ouais. Mais pour, pour, dans notre propre boîte, l'entreprise avait, l'employeur n'avait pas interrogé les, les journalistes individuellement chaque année. Il y a aussi les chefs de pub qui sont, sur la, qui peuvent, pour lesquels il peut y avoir une, un abattement sur les cotisations sociales. En tout cas, l'URSSAF est passé il y a deux ans. Il y a eu un redressement de 600 000 ou 800 000 euros. Un million. Alors, ça ne concernait pas que les cotisations sociales, ça concernait aussi des histoires de voitures, de fonction, etc. Enfin, différentes petites choses. Mais en tout cas, ce n'est pas négligeable. Hein, vous voyez le montant. Et, et c'est vrai que, bon, euh, bon moi, j'ai refusé et c'est respecté l'abattement le, sur les, les cotisations sociales. Donc, effectivement, je cotise sur 100%. Ils ont respecté ma volonté. Mais c'est... Voilà, parce que je, je savais quelles étaient les incidences, donc j'ai refusé. Mais d'autres n'ont pas fait attention et comme ils ne sont pas interrogés chaque année, ils ont laissé tomber. Mais par contre, je veux dire, c'est quand même incroyable. Je considère que je suis un peu qualifié, j'ai quand même plus de 20 ans d'ancienneté dans cette profession. Mais je veux dire, ils bénéficient de l'abattement Fillon euh, euh, bas salaire. Parce que je ne travaille pas à plein temps pour eux et que de toute façon, comme ils ne payent pas bien, je, je dépasse pas tous les mois le 1,2% du SMIC. Et que même au-delà de 1,2% du SMIC, euh, c'est dégressif, mais il y a encore des abattements. Et je trouve ça complètement anormal qu'au lieu de... Il n'y a aucune pror proratisation. Euh, alors que pour les temps partiels, il y en a un. Mais comme les gens espigistes, il n'y a pas de temps de travail, ils euh, peuvent bénéficier plein pot... De, pour quelqu'un qui n'a pas travaillé l'équivalent d'un temps plein. Enfin bon, donc euh, ils sont effectivement très bénéficiaires, et je vous ai dit le chiffre pour euh, WKF, c'est quand même euh, presque 600 000 euros d'allègement de cotisations sociales. Bon. Et pour moi, euh, c'est complètement anormal, effectivement, parce que euh, ça creuse le, le trou de la Sécu, et aussi parce que euh, les gens ne... Ça peut être des gens explicites, mais ça peut aussi être des, des permanents, qui sont sur des petits salaires. Euh, ils ne se rendent pas compte que leur... Euh, leur retraite va être minorée. Euh, alors, je reviens toujours aux aides à la, à la presse et à l'analyse la, qu'en fait euh, le, le, le rapporteur. Alors, il se penche aussi sur le, les, les problèmes que pose l'absence euh, d'indépendance de, des, des rédactions et le, le non-respect de, de règles d'éthique. Bon, euh, alors moi, je suis au SNJ. Le SNJ, on est très vigilant sur ces problèmes-là. On a réactualisé notre charte de, de déontologie et nous, on est évidemment très soucieux de ne pas mélanger l'information et la communication, de ne de, de pas être les porte-parole d'intérêts privés ou public d'ailleurs, bon, et de, de faire notre métier avec le, le maximum de, de loyauté, d'impartialité, de, d'honnêteté. Bon, voilà. Alors, je dirais que la, les, les pressions, elles peuvent exister dans toutes les formes de presse. Elles, je pense que dans la presse professionnelle, elles, elles peuvent être accentué. Et euh, bon, on voit par exemple les constructeurs automobiles, c'est évident qu'ils n'ont pas envie qu'on critique leur, leur véhicule. Bon. Et on a eu des, des exemples avec la, la presse médicale et avec l'affaire du médiateur Nous-mêmes, nous bon, on avait notre déléguée syndicale qui travaillait à un pacte médecin. Euh, elle a voulu, quand il y a eu des... Enfin, D'abord, le, le laboratoire servier, ils arrosaient là, toute la presse. Euh, Professionnels médicaux de, de, de leur publicité, donc ils les tenaient. Euh, et moi, j'ai appris avec plaisir que dans, dans notre propre entreprise, ils avaient refusé de, la, ce genre de pression, mais il y a d'autres publications où ce n'était pas refusé. Et donc, la Impact, euh, Impact Médecine, notre, notre délégué syndical qui couvrait des sujets médicaux, a voulu parler de. J'ai oublié le nom de cette, cette Toubib qui avait fait un, euh, un rapport pour parler des. des, des, des... Voilà, c'est ça, des, des, euh, des, des problèmes de, de, que pouvait créer le médiateur, Et elle a été censurée. Je veux dire, elle a, euh, et on faisait relire à Servier ses papiers dans son dos. Et on les modifiait. Euh, bon, elle, elle n'a pas, pas, voilà, bon, elle a, elle a pas tenu le coup. Quoi. Elle, a, elle, a, elle est partie euh, dégoûtée. Bon, elle a été auditionnée par la, la, la commission parlementaire qui s'était créée. Et elle a, dégo... elle a dit ce qui s'était passé. Mais voilà, c'est... Je veux dire, elle l'a payé de son emploi. C est, c est... Et je pense que dans la, la presse professionnelle, il y a des, les, les pressions peuvent être un peu particulières et qu'il risque d'y avoir une plus grande réceptivité parce qu'il y a peut-être une plus grande proximité avec les annonceurs. Alors après, c'est enfin, le rôle de, de tous les journalistes de résister. Mais je veux dire, on le sait bien, les, les services publicités, euh, eux, ben, bien sûr, c'est leur besoin d'avoir de, de, des annonceurs... Euh... Ben, essaye essaye d'avoir une, une influence dans, dans les rédactions. Voilà. Euh, voilà je je peut-être compléter. Euh, alors, bien entendu, pour, pour, pour, pour ces questions d'indépendance, euh, bien entendu, il faut euh, absolument soutenir euh, les demandes formulées par les journalistes en termes de respect de leur déontologie, mais je crois qu'il faut aller aussi un petit peu plus loin. Parce que pour reprendre un exemple de ce qui s'est passé, euh, passé très récemment chez Walter schubert nous avons des titres euh, qui concernent euh, la santé. Et on, a été, euh, on, on, on est confronté à une problématique euh, qui est la suivante. Alors, euh, vous avez dans, dans la presse commerciale, vous avez deux sortes de, de, de, de catégories de personnel qui sont souvent en position antagonique. Vous avez. Les commerciaux qui vendent des espaces publicitaires, espaces publicitaires ou encarts publicitaires, qui permettent de financer la publication. Et puis vous avez les journalistes, dont la mission est euh, bah, évidemment d'écrire euh, des articles. Et très souvent, ils se retrouvent en situation d'écrire des, des articles sur les annonceurs. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe Et là, nous, on a eu un, un, petit, un petit souci avec un laboratoire pharmaceutique qui se, qui se trouve en Israël. Et euh, bon, il y avait, un peu de, il y avait des, des problématiques de boycott des produits dans certaines pharmacies ou par certains distributeurs, de boycott des produits de ce laboratoire. Euh, le journaliste s'en empare, fait un, fait un article, article très mesuré, mais avec un titre un petit peu... Euh, peut-être un petit peu militant. Bon. Il se trouve que cet article est photocopié et utilisé dans des manifestations de personnes qui manifestent contre ce laboratoire, et le fait qu'on achète des euh, médicaments de ce laboratoire à la pharmacie, du coin. Le problème, c'est que... Derrière, vous avez une équipe commerciale qui a un objectif et dont la rémunération est déterminée par l'atteinte de cet objectif. Alors, le laboratoire en question, quand il a vu l'utilisation de l'article dans les manifestations contre ces produits, a évidemment a retiré tous euh, tout, euh, tout les fonds, euh, toute la publicité euh, qu'il donnait, euh, qui vendait à, à ce titre. Euh, c'est sa décision, pourquoi pas, enfin, c'est des livres, etc. Bon, là-dessus, le problème, c'est que nous, si on veut pouvoir garantir la déontologie des journalistes, le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à garantir euh, la neutralisation de ce genre de situation sur la rémunération des commerciaux. Parce que sans ça, à l'intérieur des entreprises de presse, et notamment pour tout, tout ce qu'on appelle la presse commerciale, et la presse professionnelle, c'est essentiellement de la presse commerciale, euh, il enfin, y a la presse documentaire Alors, la différence c'est presse documentaire il n'y a pas de publicité non. et presse commerciale c'est il y a de la publicité et donc la, la, la problématique c'est qu'il faut qu'on arrive pour ne pas cliver les salariés euh, les différents salariés euh, et, et que l'opposition ne se joue pas entre salariés il faut qu'on arrive à obtenir des directions, qu'on neutralise le, les effets de ce genre de situation, c'est-à-dire que si on garantit la liberté d'expression et la, la, la déontologie des journalistes d'écrire ce qu'ils souhaitent écrire, euh, il faut si ça a des effets sur les budgets publicitaires, il faut que ce soit neutralisé dans les objectifs qui sont assignés aux commerciaux. Parce que sans ça, ce qui se passe, et ça les directions d'entreprise sont très friandes de ça, et dans la presse ils savent très bien le faire, ils adorent euh, pouvoir mettre en conflit et créer des clivages entre salariés. Et ça, et, et créer des clivages entre les commerciaux, les cadres commerciaux d'une entreprise et les journalistes. Bah évidemment, ça veut dire que pendant qu'on se bat entre nous sur ces questions-là, on est un petit peu moins fort et un petit peu moins soudé pour aller réclamer des droits, des avantages et les refaire, poser nos revendications à la direction et essayer d'obtenir qu'il y ait un peu plus d'argent pour les salaires et, ou les investissements et un peu moins pour les, pour les profits ou pour les dividendes. Donc voilà, Donc voilà par exemple le, le, le, le genre de problématique qu'on rencontre dans la, dans, la, dans la presse professionnelle. Après, moi, je voudrais euh, peut-être euh, aborder maintenant ce qui s'est passé chez Voltaire Scuver. Si vous n'êtes pas trop fatigué, ça va, je continue. Euh, bon, chez Voltaire Scuver, donc grand groupe de presse spécialisé, avec, euh, avec une activité un peu double, hein, une activité euh, juridique, puisque euh, l'essentiel de nos publications, ce sont d'énormes ouvrages avec mise à jour, per, euh, comment, euh, euh, mise à jour permanente et puis euh, de la presse euh, professionnelle. Nous avons aussi des sites internet. Jusqu'en 2007, nous étions euh, huit sociétés euh, formant un groupe. Et puis en 2007, la direction a décidé qu'on allait devenir une très grosse entreprise. Euh, bon, pourquoi pas. Euh, ça emportait la fusion de tous les accords d'entreprise. On nous a réunis dans le, même, dans le même bâtiment, dans le même lieu. Et euh, on nous a dit on va harmoniser les statuts sociaux, ne vous inquiétez pas, etc. etc. Sauf que tout ce montage financier n'avait enfin, tout ce montage juridique n'avait qu'un objectif, c'était mettre en place un montage financier qui avait, euh, qui avait comme vocation principale de permettre au groupe de réaliser une optimi ce qu'on appelle une optimisation fiscale, c'est-à-dire ne plus payer d'impôts sur les sociétés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Pour faire simple, nous nous sommes rachetés à nous-mêmes. Donc, il y a le cabinet Mazar qui est arrivé enfin, il est allé chercher la direction est allée chercher et qui a dit Mais si vous faites une grosse société avec tout ce que vous savez faire de très bien, vous allez valoir très cher. Donc, on valait, 700, selon le cabinet Mazar, 753 millions d'euros. C'est pas, pas mal. Hein, comme... Donc, 753 millions d'euros. Donc, problème, c'est que nous n'avions... Euh, alors, dans le montage qui a été euh, utilisé, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle, chez les juristes, la TUP, la transmission universelle de patrimoine, on a utilisé un mécanisme de cession, c'est-à-dire qu'on a été obligé de se racheter à nous-mêmes. Or, nous n'avions pas d'argent pour payer euh, 753 millions d'euros. Et c'est là où la maison mère a dit « mais c'est pas grave ». On va faire deux choses. On va euh, payer une partie de ce prix en augmentation du capital social, 300 millions d'euros. Et pour le reste, je vais vous prêter l'argent. Donc ils nous ont prêté alors, à Voltaire School of France 445 millions d'euros. Et à la holding, parce qu'on est quand même chapeauté par une holding, à la holding Voltaire School of France, ils ont euh, prêté 55 millions d'euros. On nous a prêté... Alors, évidemment, ils ont fait tout ça sans le dire aux représentants du personnel, sans le dire aux salariés. Assez curieusement, le PDG qui était en place à ce moment-là a quitté l'entreprise. Euh, grâce au... à ses indemnités ou à ses économies, je ne sais pas, il a pu se racheter une petite entreprise de formation, mais je crois qu'il va très bien. Euh, la directrice financière qui a procédé à ce montage après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, a quitté l'entreprise avec une petite indemnité. Je ne sais pas si elle a fait une rupture conventionnelle, mais elle a touché 1 euh, million d'euros. Je trouve que le rapport entre 5 années d'ancienneté et 1 million d'euros, comme quoi le salariat, ça peut valoir beaucoup. Euh, et donc, nous, nous avons changé de PDG. Donc, en 4 ans ou 5 ans, nous avons eu 3 PDG et 5 DRH. Donc, on s'est installé dans une instabilité totale. Nous nous, sommes, nous avons découvert en 2008 que, grâce à l'augmentation de capital, nous avions perdu notre participation. Alors, la participation chez, chez l'ami et chez Gros Piaison, c'était Gros c'était à peu près un mois, un mois de salaire par an. Chez l'ami, c'était beaucoup plus. C'était entre deux et, et, et trois mois de salaire. Euh, donc, perte sèche pour les salariés, parce que quand vous êtes payé, alors on est tous payés sur 13 mois, plus vous touchez un 14e mois, voire un 15e mois, voire un 16e mois les bonnes années, euh, et que vous vous retrouvez euh, à perdre tout cet argent, euh, voilà, perte sèche pour les salariés. Mais en plus, on s'est aperçu que notre entreprise devenait, enfin, était devenue structurellement endettée par un emprunt qu'elle avait contracté auprès de la maison mère. Et comme la maison mère, et ça c'est ce qu'on vient d'apprendre dans le rapport d'experts qui nous a été rendu en novembre 2000, euh, 2011, euh, nous avons appris que cet emprunt, alors il y a une règle, hein, euh, une société mère ne peut prêter à une filiale, enfin peut prêter à une filiale, mais à la condition d'utiliser le taux Euribor. Le taux Euribor c'est le taux de prêt entre les banques, c'est un taux qui assure juste la gestion des frais, euh, des frais administratifs d'emprunt, mais pas plus. Sauf que là, elle a ajouté un taux pour, euh, qui correspond à... Elle a majoré le taux de 2,75% parce qu'elle estimait qu'il y avait un risque. Alors, je ne vois pas quel risque il y a, parce qu'elle nous possède toujours, on obéit à ses ordres, on continue à lui payer des management fees. Parce que l'autre subtilité des groupes, c'est que la maison mère nous donne des ordres, et pour recevoir ces ordres, nous la payons. Et euh, nous la payons en millions d'euros où maison mère, c'est pas mal comme situation. Donc, nous nous sommes retrouvés structurellement endettés. Donc, nous ne pouvons plus faire d'investissement pour notre propre entreprise. Euh, et surtout, nous ne payons plus d'impôts. Alors, comme on a quand même des résultats qui ne euh, qui, qui, qui sont, si, enfin, sont pas si mauvais que ça, euh, finalement, on, on paye un petit peu, je crois qu'on va peut-être payer un million d'euros d'impôts euh, cette année... Mais avant la fusion, euh, tous les ans, le groupe payait 16 millions d'euros d'impôts à l'État français, impôt sur les sociétés. Je vous rappelle que le, le taux d'imposition, c'est 33 hein, le, taux, le taux normal. Donc, voilà, donc grâce, à, grâce à ce montage financier, nous avons euh, fait de l'optimisation fiscale, euh, mais socialement euh, et en termes d'investissement, Volter's Club en France n'a plus euh, de capacité enfin, à les difficultés. il enfin, faudrait redistribuer les dividendes, bien évidemment, mais le remboursement de cet emprunt et pour l'instant, nous ne remboursons que les intérêts et nous sommes endettés jusqu'en 2022. Donc, euh, voilà les, les, les plaisirs d'appartenir à un grand groupe de prêts spécialisés. Mais nous allons en justice, tous les syndicats euh, réunis pour euh, essayer de récupérer une somme qui est représenterait tout ce qu'on a perdu en réserve de participation. Et puis, bon, moi, je trouve que si le fisc s'intéressait de plus près euh, ou voulait bien trouver que c'est anormal, ça serait oui. intéressant, parce que c'est amoral, tout ça, non Immoral. C'est quand même le euh, où Je sais pas. Hein. octobre, euh, nous aurons... ou la... Donc le 9 novembre, il y a une audience de procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui déterminera le calendrier et donc nous aurons certainement euh, un résultat, nous aurons certainement, euh, un résultat euh, au mois de novembre, euh, à l'automne 2013. Nous aurons aussi dans ces ce mêmes délais, ou peut-être à l'été 2013, euh, le résultat d'un pourvoi en cassation qui est particulièrement intéressant. Puisque la, la direction a contesté la désignation de l'expert euh, et a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi en cassation, a formé un pourvoi en cassation. Et nous avons répliqué par un mémoire en défense où nous posons la question de savoir, et c'est une vieille discussion en droit, euh, exactement quel est le contenu de l'intérêt social d'une entreprise. Et il y a deux théories en droit des sociétés. Il y a l'intérêt social d'une entreprise, ça peut être simplement l'intérêt des actionnaires ou du propriétaire. Mais il y a une théorie qui considère que l'intérêt social d'une entreprise, également, ce sont également les intérêts des salariés. Donc le problème est posé à la Cour de cassation. Donc C'est assez intéressant parce que que va répondre la Cour de cassation Alors, soit la Cour de cassation se défausse et décide que le pourvoir... Euh, la procédure entamée par la direction n'a pas lieu d'être, et ça pourrait être sa, sa, sa, sa position pour ne pas avoir à trancher le débat, soit elle décide de euh, trancher ce débat qui... Enfin, moi, je suis juriste, alors je suis toujours emballé par les arrêts de la Cour de cassation, je sais que c'est je, je une minorité de gens qui aiment les arrêts de la Cour de cassation. Il faut déjà pouvoir les lire. Mais euh, si la Cour de cassation dit et euh, publie un arrêt dans lequel il est dit que l'intérêt social d'une entreprise c'est aussi les intérêts des salariés je, je pense que c'est intéressant comme positionnement et qu'on pourra en conclure que la cour de cassation euh, prend des positionnements dans la crise qui, que nous connaissons particulièrement intéressants voilà. est devant quelle chambre euh, devant quelle chambre sociale, sociale. Je vérifie, mais euh, ah, je vérifie à la fin de la séance et je dis mais je pense que oui, ça. Euh, non, ça doit être commercial, pardon. Commercial. Oui, commercial, pardon.